Les cieux proclament la gloire du récit cité. nous t'adorais toi seul oh, oh oui à jamais Sur le temps L'agneau sur le temps L'agneau sur le tronc, moi je fléchis mes genoux je fléchis mes genoux. pour t'adorer, toi seul.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 Notre Père et notre Dieu, c'est ce que nous désirons, d'entendre nous parler, d'entendre nous transporter, Seigneur, tu l'as fait encore ce soir au travers des chants et des cantiques, mon Père. Nos cœurs ont été vraiment transportés. Nous nous réjouissons vraiment de cette grâce que tu nous as donnée, Père Bisson, pour les dons que tu as vraiment versés parmi nous encore, mon bien-aimé Père Saint. Père, sois béni, sois glorifié. Reçois donc nos remerciements et notre reconnaissance davantage, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu es réellement le Dieu qui soutient nos cœurs et nos âmes, qui, qui nous transporte encore dans les hauteurs, Père Bisson, pour que nous puissions réaliser que tu es toujours le tout présent, mon Sauveur. Voilà. Merci parce que tu es vraiment merveilleux, Père. Merci pour mon frère, merci encore pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos précieux frères et soeurs qui sont connectés aussi dans différents endroits, à différents pays, mon bien-aimé Père oh Dieu, qui soit vraiment béni, Père. Tu nous as donné encore un jour aujourd'hui, c'est un jour de grâce où nous avons le privilège de venir encore dans ta maison, Seigneur, pour te déposer encore nos fardeaux afin qu'en sortant de cet endroit, nos cœurs soient vraiment libres, Père. Nous voulons que tu nous tailles, mon bien-aimé Seigneur, nous voulons que tu nous corriges, mon roi. Nous voulons que tu nous montres de quelle manière nous devons avancer les pas, mon Béné, mes Pères. Nous ne voulons pas nous conduire, mon Béné, mes Nous voulons que toi, tu nous conduises. Parce que tu as dit que tu es le chemin, Amen. la vérité et aussi la vie. Nous t'avons chanté avec allégresse, mon roi. Puisses-tu encore nous aider, encore parce que nous savons qu'auprès de toi Amen. se trouve la joie, Amen. le bonheur, le pardon, la miséricorde, la compassion. Tu es vraiment un Dieu miséricordieux, compatissant. Amen. Merci encore pour ta grandeur encore ce soir. Pour chaque antique qui est monté, bénévole, pâtissant. Pour chaque cœur qui s'est encore réjoui devant toi, père, qui a bénéficié aussi de ton pardon, de tes compassions, de ton secours, mon bénévole, Et aussi nos corps que que tu as aussi restauré. Amen. Nous te disons merci Père. Maintenant, on prend le contrôle encore davantage sur nos cœurs, nos âmes, parce que nous voulons t'entendre nous parler, Amen. nous conduire encore davantage. Nous t'avons aussi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu pour ce jour qu'il nous accorde, Amen. et aussi pour l'allégresse dans nos cœurs qu'il a pu déverser. Amen. Si Lui n'était pas là, nous serions toujours des hommes malheureux parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, tout ce que nous regardons nous montre toujours, qu'effectivement, les souffrances, les douleurs de ceci et de cela. C'est toujours, de, la vie est toujours un combat. Mais nous remercions notre Seigneur. S'Il n'était pas venu, où est-ce que nous serions aujourd'hui C'est parce qu'Il est venu nous chercher... Il nous a vraiment et cela c'est quelque chose que parfois que nous ne réalisons pas et c'est parce que aussi c'est vrai nous ne prêtons pas attention. Nous sommes dans ce monde effectivement mais en réalité nous ne sommes pas dans ce monde. Nous sommes un peuple qui se trouve en fait dans un environnement qui n'est pas palpable en fait mais un environnement tout à fait spécial c'est cette manière de Dieu de pouvoir témoigner qu'il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Nous marchons dans ce monde, mais nous réalisons que nous sommes conduits, non pas par nous-mêmes, mais il y a quelque chose, effectivement, qui nous ramène toujours à pouvoir marcher selon quelque chose qui, parfois, on ne peut pas comprendre. Mais c'est quoi, vous dites, mais qu'est-ce que tu veux nous dire En fait, quand nous prions, qu'est-ce que nous disons Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit donc sanctifié, que ton règne vienne et que quoi encore Où c'est? Comme, comme au ciel. Ça veut dire que nous marchons sur la terre, mais notre état est conditionné par quelque chose. Ça veut dire que nous appartenons vraiment à un royaume et que nous faisons partie de ce royaume dont Dieu notre Père est le roi. C'est pour ça que, étant sur cette terre, effectivement, nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. C'est la raison pour laquelle aussi on dit de nous. Nous qui sommes des croyants, pas tous les soi-disant croyants. Vous comprenez Nous les croyants, les fils de Dieu, nous sommes de pèlerins et, et, et, et des voyageurs. C'est vrai. C'est merveilleux, frères et sœurs. Quand on peut regarder le tableau, je disais, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire dans ta façon de faire les choses. Oh. Tu as pris des hommes tels que nous sommes, dans un monde tel qu'il est, et tu as fait de nous des hommes qui sont particuliers. Amen. Vous savez, quand tu connais Dieu, que tu es un fils de Dieu, tu dois être particulier. Amen. Tu dois pas être particulier parce que tu veux montrer que tu es particulier. Mais en fait, ce que tu vis, ce que tu es, montre qu'en fait que tu es particulier dans un milieu dans lequel tu te trouves. Et quand les gens te regardent, effectivement, ils disent, mais c'est comme quelqu'un qui vit dans une autre planète. Évidemment, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes conditionnés par ce que nous vivons en fait réellement. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, dans sa grande, immense bonté, sa richesse et sa connaissance aussi, nous ayons prédestinés dans un temps comme celui-ci pour que nous puissions marquer la différence. Dieu a voulu démontrer qu'effectivement que les hommes tels que les hommes qu'on peut voir, effectivement, ils peuvent faire une grande différence, tels qu'étant dans un environnement tout à fait humain, mais ne sont pas conditionnés par l'humanité de l'homme. Ils sont conditionnés effectivement par quelque chose. C'est pour ça que, vous voyez, comme les seigneurs... Alors, il va pouvoir nous dire comme dans Philippe, il dit mais que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de l'eau ça dit qu'en fait que l'être humain normal ne peut pas penser comme cela, parce que ses pensées sont toujours impures. Vous vous souvenez non, toutes leurs pensées tournées chaque jour vers le mal, Genèse chapitre 6. C'est pour ça qu'il a détruit, effectivement. Mais alors, que cet homme, effectivement, qui a toujours des pensées de tournées vers le mal, qu'il puisse arriver à pouvoir être dans un milieu, dans un monde, avec la pression, avec tout ce qu'on dit, mépris, insulte, effectivement, qu'il ait toujours des pensées qui soient justement pures. Et qu'il pense toujours droit-même, effectivement, l'endroit de celui qui les méprise, effectivement. Ça, ce n'est pas possible. Mais Dieu a voulu cela montrer que c'est possible. Mon frère et ma soeur, nous le répétons, parfois nous ne faisons pas attention, mais en fait, gloire à Dieu que nous faisons l'histoire, en fait, dans un monde comme celui-ci. Quand j'ai eu la grâce de pouvoir voir à peu près les tableaux, et comment ce que le Seigneur, notre Dieu, vous, vous rendez compte, frères et sœurs, que mais depuis la jeunesse, tout au long des périodes de temps qui se sont passées, Dieu agissait de telle sorte qu'effectivement que quelque chose soit préservé. Vous savez, lorsque peuple enfin, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, vous savez ce qui s'est passé Vous savez, non Amen. Il s'est passé qu'il y avait Caïn et Abel. Amen. Et alors, de ces deux personnes, on a remarqué une chose que... Et c'était des êtres humains, comme tout être humain, mais ce qui différenciait l'un de l'autre, c'était les actions que l'on pose. En fait, nous posons les actes en fonction de ce qui domine sur nous. Nous l'avons entendu la fois passée. C'est-à-dire que ce qui domine sur toi te pousse à poser les actes. Donc, nous avons remarqué qu'effectivement, que ces deux enfants, il y en avait donc Caïn et puis il y avait Abel. Et ils sont tous partis effectivement pour poser un acte. C'est-à-dire en fait, euh, l'offrande effectivement pour euh, offrir à Dieu parce qu'ils adoraient quand même Dieu. C'est ce qu'il y a en fait, non vous avez plus... Il y a longtemps que vous avez lu cela Est-ce que vous vous, vous, vous souvenez Amen. Merci beaucoup. Et, alors, ils sont allés donc offrir leurs offrande, pas à un autre Dieu, non, au Dieu qui a créé les cieux et la terre ah oui, c'est Dieu, c'était l'unique et le seul Dieu. Donc, Caïen est parti, Abel aussi est parti. Mais ce qui est particulier, c'est que le Dieu du ciel que les deux sont allés adorer a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïen. On se pose la question pour savoir, pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïen C'est là qu'on voit la sagesse et la... Préscience de Dieu dans tout ce qu'il fait, parce que on peut juger Dieu, mais pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il fait cela. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et bien, nous, toi et moi, nous ne savions pas, en fait. Quand on a vu des êtres humains, on a vu qu'ils sont semblables, et puis ils sont venus d'une même mère, donc euh, pas de problème. Mais Dieu savait. Amen. Que de ces deux enfants-là, on a vu par leur... Parce que vous savez, quand vous offrez quelque chose. Parce que vous savez que vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, en fait, mais les, les « je t'aime, que vous dites, n'est pas tellement sincère l'humain ne peut pas le savoir. Mais en fait, nous posons les actes de la même manière que tout le monde, effectivement, on vient donner à quelqu'un, effectivement, mais ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur quand tu fais l'acte, en fait. Ce que Dieu regarde, c'est ce qui te conditionne. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme pensée pour l'acte que tu poses? C'est cela qui a déterminé, effectivement, quand Dieu a regardé, parce que l'offrande est Kaya n'était pas vraiment sincèrement ce qu'il fallait. Et lui, quand il a offert, des... il y avait quand même d'autres pensées en lui, parce que, voyez-vous, mon frère et ma soeur, ne faites rien à Dieu si vous ne le faites pas de tout votre cœur. Même quand vous chantez, ça ne sert à rien. De chanter, mon truc quand ça ne vient pas du fond de ton cœur. Parce que Dieu aime être adoré. Et pour l'adorer, il faut d'abord l'aimer. Vous vous souvenez dans le livre d'Esaïe, je pense, Esaïe 28 ou quelque part dit, mais, mais, mais ce peuple ici, il m'honore seulement des lèvres. Amen. Mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. C'est-à-dire que ce que Dieu cherche davantage, effectivement, à pouvoir voir, c'est l'origine de ce qui te pousse à poser l'acte que tu poses à son endroit. Qu'est-ce qu qu qui fait que tu puisses chanter Dieu Qu'est-ce qui fait que tu puisses venir dans la maison du Seigneur Bon, vous savez, j'ai reçu beaucoup de questions, effectivement, Bon, en globalité, effectivement, des frères qui sont à l'étranger aussi, qui posent des questions en rapport avec l'Apocalypse ainsi de suite. Mais bon, si Dieu le peut-être quand on aura terminé, effectivement, ce que nous avons peut-être passé aux questions-réponses. Mais regardez une chose qui est très importante. Parce que il doit y avoir une différence entre vous et tous les autres croyants. Parce que tous ceux qui croient aujourd'hui, comme nous l'avons pu l'entendre, si vous vous souvenez encore davantage, pourquoi est-ce que l'évangile est venu vers les nations? C'est pas que Dieu voulait sauver les nations. Vous vous souvenez encore? <rire> Dieu avait un peuple parmi les nations. Il voulait tirer son peuple du milieu des nations. Parce que c'est comme cela que l'évangile est venu. Et puis les autres aussi en ont donc profité de cela. C'est-à-dire que, le Seigneur a toujours fait, chaque chose qu'il fait, c'est toujours pour un but qu'il veut atteindre. Alors on se pose la question, on dans la... Il dit, mais l'acte que je pose à l'endroit de Dieu, même le fait de venir dans la maison du Seigneur, et ça j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, parce que vous savez, frères et sœurs, tout homme qui se tient debout avec la parole et qui conduit un peuple, il serait responsable de ce peuple-là, parce que... Ah bien bien sûr, mon frère. Je vous ai parlé de la vision que les Seigneur, vous vous souvenez. Donc, euh, il y a une responsabilité. Moi, je dois être assez aussi clair, parce que je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un, de chaque, de, de, de, de vous sur mes mains. Vous comprenez cela Non, non, non, non. Ça, c'est important. C'est la Bible. Ça dit dire il faut que les choses soient claires. Je ne vous ai jamais obligé de pouvoir être quelqu'un qui dit si je ne vais pas, on va commencer à me chercher. Non, frère. Chacun de vous doit sentir libre. Quand vous sentez que vous voulez venir, venez. Parce que si vous venez pas, vous vous sentez forcé, ce que vous avez un problème. Et la bénédiction ne pourra pas avoir lieu. Mais si, quand même, quand tu es un fils de Dieu, il est impossible quand même que tu manques la réunion. Je n'ai pas bien entendu. C'est ce que j'aime bien entendre. Les amènes comme cela. Ça vient du cœur, non hein? Sincèrement, ah oui. du fond du cœur. cest à que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas supplier Godson d'aimer mon frère Jonas. Godson, Godson, aime-moi, aime-moi parce que je suis ton père. Si tu ne m'aimes pas, je vais frapper. Aime. Elle se dit, papa, je t'aime. On peut dire ça. Il va dire, oh, papa, je t'aime. Si tu ne t'aimes pas parce que tu l'as forcé. Même si tu entends comme ça, les frères sont dit, ah, j'ai un fils Godson qui m'aime. Tu seras malheureux. Tu dis, mais pour qu'ils disent qu'ils m'aiment, je dois forcer. c'est pas possible. Oh, J'aurais tellement aimé avoir un fils qui m'aime vraiment. Est-ce que vous comprenez C'est aussi la même chose avec Dieu. Donc chaque chose que toi tu poses comme acte, il y a d'abord... Ah non, quand tu... ils ont présenté l'offrande, effectivement, chaque... Dieu a regardé. Les gens vont dire, mais Dieu est très juste. Dieu n'est pas juste. Dieu est droit et juste. Il voit la motivation qu'il y a derrière toi quand il pose un acte, effectivement. Alors il regarde, effectivement, a vu qu'en fait avec Caïn, il y avait un sérieux problème. Caïn était du malin. Or, oh quand on est du malin, mon frère et ma soeur, on ne peut pas aimer Dieu de son cœur. Non, parce qu'il est malin combat Dieu. Le malin ne veut rien avoir, ne veut pas que Dieu puisse être glorifié. Tout ce qu'on fait, effectivement, c'est pour que Dieu soit toujours déshonoré. Ça, c'est le malin. Ça, c'est le fils du malin. Caïen, la Bible dit plus tard qu'il était vraiment. C'est là qu'on a découvert. La Bible, c'est merveilleux. Caïen, il était du malin. Alors Dieu est vraiment Dieu. Comment pouvait-il agréer quelque chose qui venait du malin parce qu'il n'est pas droit Est-ce que vous comprenez Dieu n'est pas injuste, il voit. Quand tu viens, quand tu rentres dans sa maison, quelles sont les motivations, quelles sont les pensées Qu'est-ce que tu veux faire effectivement Oui, messieurs, vous pouvez me tromper, moi, mais quand même, Dieu, c'est impossible. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours un cœur droit et sincère. Quand on doit faire quelque chose pour Dieu, c'est comme cela. Quand on doit venir aussi pour louer Dieu, vous voyez voir, frères et sœurs, nous allons lire tout de suite dans Romains, chapitre 8, si Dieu le permet, je vais être courant. C'est important pour que nous comprenions et que nous sachions toujours, effectivement, pourquoi c'est Dieu que nous aimons. C'est donc tant de la peine, frère, va toujours nous parler, nous montrer, effectivement. On ne vient pas là comme dans une pièce de théâtre, effectivement. Parce que ce que vous entendez, frère, ce que vous entendez, sœur, ce sera un jugement pour vous. N'oubliez jamais. Vous pouvez ne pouvez pas croire, mais un jour, vous mourrez. Vous serez jugés. La voix que vous entendez ici, vous l'entendrez. Vous pouvez l'écrire, même les lier quand vous serez même dans votre cercueil. Parce que bon, ce n'est pas possible de lier dans le cercueil parce que vous êtes déjà mort. Enfin bon. Mais de l'autre côté, mais c'est vrai. vrai. De l'autre côté là-bas, si vous prenez à la légère ici, vous allez pleurer. Il a dit, il y aura de pleurs et de grincements de quoi Dieu ne se trompe pas. <rire> vous vous souvenez, vous vous souvenez, vous vous souvenez, je vais revenir dans Romain, pardonnez-moi, puis dans le cahier, vous vous souvenez de, de ce pauvre Lazare, comme on l'appelle, et c'est des riches que vous êtes, en fait, donc, hein, mais là je lui vois, il mais il connaissait quand même Abraham, hein. religieux en fait faisant les choses comme un pharisien, pour qu'on voit qu'il est saint, qu'il est vrai, qu'il est pur. Toujours comme ça. Mais son cœur est complètement toujours de Dieu. Mais il aime tellement le monde, en fait. Les félicitations du genre du monde, effectivement, la gloire du monde, ça, c'est ce que le cœur des hommes aime. Alors, quand il vivait sur la terre, Lazare n'était pas comme ça. Vous connaissez cela, non Eh bien, voilà que, comme tout arrive aussi au bout un jour, on a dit que Lazare aussi mourut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de Lazare, qui était un pauvre, qui n'avait pas, euh, dont les gens ne payaient pas, ne regardaient pas beaucoup Lazare, mais regardaient l'homme riche qui voulait se faire voir. Quand il s'endormit, il mourut, quand il mourut, on dit que les anges sont venus le porter. Si l'ange portait quand même quelqu'un comme ça, c'est qu'il avait de la valeur aux yeux de Dieu. À l'amener jusqu'au C dans les seins d'Abraham. Et puis on dit, et les riches aussi, mourus. Eh <rire> ah ben oui. Tous les deux se sont retrouvés, où c'est Dans le séjour de mort. Alors les riches qui étaient sur la terre, aussi riches avec autant de temps, qui faisaient toutes les choses pour se faire voir. qu'effectivement, qu'on me voit, qu'on me voit. Parce que, sœur, frère, ça ne sert à rien de chercher qu'on vous voit, qu'on vous fasse des, des éloges ou des, des applaudissements ou des félicitations. Les félicitations ne vont pas vous sauver. Ne faites rien pour vous faire plaire aux gens, pour qu'on dise moi, faites que, que vous plaisiez à Dieu. Si moi je plais à Dieu, c'est sûr et certain, je plairai à son peuple. Amen. Oui, C'est ce que. Parce que, frères et sœurs, vous savez, il faut jamais.. À, à fait, il faut jamais mettre les choses en désordre. Que Dieu te bénisse, moi. D'abord, c'est que. Vous comprenez, vous suivez tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout ton homme de ta force. Vous comprenez cela? Quand j'aime ce Dieu de tout mon cœur, mon problème est solutionné. Puisque je l'aime, alors j'aimerais mon frère. Il n'y aura pas de problème. Que lui ne m'aime pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un problème solutionné. Mais quand je renverse les choses, tu dis que je fais ceci pour que les frères ici m'apprécient ou la sœur ici m'apprécie. Frère et sœur, vous, en fait, vous, vous, vous, vous, vous verrez qu'effectivement, que plus tard, vous allez vous coincer contre le mur. C'est sûr et certain. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur Parce que l'homme a des humeurs changeantes. Aujourd'hui, il est bien. Et va applaudir, demain, tu as dit une parole qui ne l'arrange pas, il devient nerveux. C'est-à-dire que l'amour de l'homme à ton endroit, il est changeant. Mais maintenant, si cet homme ou cette femme est un fils de Dieu, il a expérimenté Dieu, son amour n'est pas flottant. Parce que tu t'accroches à Dieu, eh bien oui, lui aussi s'accroche à Dieu. Est-ce que vous voyez Donc il vous aimerait effectivement de la même manière. Frère, c'est quelque chose de pouvoir comprendre, effectivement, de cette manière qu'il y a des choses que nous devons comprendre comment agir. En tant qu'enfant de Dieu, ne cherchez jamais en disant qu'il faut que je fasse comme ça. Parce que ces gens-là qui vous apprécient aujourd'hui, même entre vous, ils vont, ils vont vous critiquer. Même ton ami dit, mais c'est mon ami. Je lui ouvre mon cœur des mains. Ce que tu lui as dit sera sur le marché. Frère, il n'y a qu'un ami que nous avons. Louis, il est toujours un ami fidèle. Tu lui parleras, jamais tu attendras dans la rue. Amen. Alléluia. Lui, il t'écoute, il t'écoute, il solutionne et puis le livre est effacé. Mais c'est lui qui est ton ami. il dit, mais c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon confident. Tu vas lui parler, il va enregistrer. Le jour où ça va barder, Amen. il va appuyer sur le bouton. Amen. Eh ben oui. C'est sûr. Non, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous avons un maître glorieux et merveilleux qui nous éduque, qui nous instruit, qui nous montre effectivement comment nous, en tant qu'enfants. Alors, quand ils sont venus avec la d'offrande, y a offert son offrande. N'oubliez pas, frères et sœurs, des fils du malin, donc les, les enfants de Satan, je me dis effectivement que oui, c'est là qu'on sait que les diables aussi ont ses propres enfants. Ils sont très religieux. Qu'ils n'ont pas la foi, ils sont religieux. Mm -hmm. c est, c est, c est, ils sont excellents dans la religion. On va faire, on va faire, on va faire. Bien sûr que c'est toujours comme ça. Des hommes qui sont religieux. Or, oh, ceux qui sont des dieux, eh ben, ce sont ceux-là qui ont la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'ils placent leur confiance en Dieu. Et c'est pour ça que vous avez remarqué qu'effectivement, que quand ils sont partis à deux pour pouvoir offrir, lui, il avait sa façon, lui, de pouvoir faire les choses. Quand je ferai comme ça, Dieu va agréer cela. Ainsi, ainsi, ainsi. Il comptait effectivement sur oh, ce qu'il est, en fait. Est, il faut que je fasse. Mais Abel, lui, c'était différent. Il avait la foi en Dieu. Oui. pourquoi C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait comprendre. Pourquoi avait-il foi en Dieu parce que tout ce qui était dans Abel, c'est ce qui était aussi en Dieu. Parce que Adam était un fils de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire Amen. Et Abel venait donc d'un fils de Dieu. Oui. Et il était aussi un fils de Dieu. C'est pour ça que lui, quand il est venu pour offrir, il a voulu d'abord savoir ce qui plairait à Dieu. Est-ce que vous comprenez Donc, il a quand même cherché la face de Dieu parce qu'il fallait quand même. Et c'est comme ça. Et il a voulu savoir qu'est-ce que Dieu voulait. C'est pour ça qu'on a fait savoir qu'il lui a été révélé que ce qui s'est passé là, c'était en fait le sang qu'il fallait. C'est comme cela qu'il a offert ce qu'il fallait, c'est-à-dire le sang. Quand il a offert, lorsque Dieu a regardé, il a vu effectivement ce qui était derrière la pensée. Et la motivation qui lui a été poussée à pouvoir poser cet acte, effectivement, alors Dieu ne pouvait que s'empresser d'agréer la chose, s'il vous plaît, qui était conforme à sa volonté. Écoutez-moi, s'il vous plaît, dites-moi, mon frère, comment voulez-vous faire ma volonté si moi je ne voulais pas révéler God bless you. Vous ne pouvez pas dire que I guess, pardon, je suis je, Bon, je, je, je, je, je, je, Non. C'est-à-dire que pour faire ma volonté, il faut que vous me demandiez. Ah oui, c'est à moi de vous dire que voilà ce que je voudrais. Alors quand je dirais cela, que vous ferez exactement, je, Ça me plairait. C'est je, je, je un exemple. Donc, c'est comme cela que pour que Abel ait pu poser un acte comme celui-là, il fallait quand même que Dieu le révèle. La chose et la poser là. Alors, vous remarquerez, frères et sœurs, regardez très bien. Je vais pas être long. Abel est mort, n'est-ce pas Il nous est resté qui ça ouais. Kaya. Vous Regardez comment les choses sont. Dieu a parlé à il à c'est rentré là. C'est toujours comme ça. Quand vous êtes têtu, il y a un problème. Les faits d'être têtu, mon frère et ma soeur Tu peux chanter, tu peux te donner, ça, là-bas. Là. Quand tu es têtu, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ça veut dire qu'il y a une nature. Oh, qui est pas... je, je parlais, je ne sais pas à qui, là, je pense, il y a quelques jours de cela. Je ne sais pas, vous n'étais pas là on était. Je sais pas... ah, je... ah oui, j'étais avec euh... Alice, n'est pas là, ici, aujourd'hui. Ouais, j'étais venu, ah, ben elle là. là, là, là, là. Enfin, avec, euh, oui, Anna était là aussi, je pense, Daniel était effectivement, bon, c'était... Et puis il y avait euh, notre conducteur de la chorale, Haïti aussi, je crois qu'il était là, bon, il était venu me dire bonjour. Et alors, je, je pensais, c'est peut-être qu'à ce moment-là, je parlais avec Teddy, oui, je pense que j'étais à ce moment-là, c'était certaine manière, d'une autre, mais enfin, bon, bref. Juste pour montrer une chose qui est très importante dans la manière dont les seigneurs font les choses que parfois nous, nous n'arrivons pas à pouvoir saisir et comprendre. Quand on regarde, effectivement, c'est-à-dire que euh, on voit la différence, effectivement. Regardez, quand Caïn a tué Abel, Dieu a fait quelque chose. Il a parlé à à Caïn, à mais Caïn n'a pas écouté. Vous vous souvenez Bien que Dieu est venu d'ailleurs pouvoir parler, Caïn n'a pas écouté. Mais vous remarquez très bien que Dieu n'a pas permis qu'on tue Caïn. <rire> C'est quelque chose quand même tout à fait surprenant. Dieu n'a pas permis qu'on tue Caïn. Il dit, mais celui qui tuera Caïn, Caïn, ça va cette fois. Vous pouvez comprendre cela Si vraiment Dieu était mauvais, ça montre qui il est, effectivement. Mais regardez, Caïn est allé quand même plus loin. Il a épousé, effectivement une femme dans le côté de notes. Bon, les gens posent la question, mais comment est-ce que Caïn euh, a pu trouver une femme alors qu'effectivement, que à ce moment-là, il n'y avait personne sur la terre. <rire> oui, c'est normal qu'on se pose cette question. Mais en fait, les temps sont passés. Caïn a épousé sa propre soeur. Parce qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre. Alors, dans les temps anciens, il était donc permis, donc, de que euh, frères et sœurs de la même famille oui, oui, il pouvait s'arriver à pouvoir se marier. Mais oui, c'est comme ça, parce que bon, il fallait que euh, la terre soit peuplée. Et puis, s'il n'y avait pas, parce que nous parce que nous sommes tous... C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, nous sommes tous ici d'un seul sang. C'est pour ça que j'ai toujours à pouvoir dire, ne me prenez pas comme ça qu'il est, ce frère Léonard, ceci. Non, j'ai dit, mais c'est lui qui dit que un, ça, c'est un péché, c'est Dieu, c'est pas toi. Est-ce que vous comprenez Il faut être spirituel. Qui déclare que ça c'est un péché, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu qui dit que ça c'est un péché. Il peut dire aujourd'hui que ça c'est un péché, demain il dit que ce n'est plus un péché. Donc ce n'est pas moi de pouvoir déterminer. C'est pour ça qu'avec Dieu, il faut toujours laisser Dieu faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Alors, c'est comme cela, parce que ça peut être choqué, parce qu'il dit, ah oh, frère, frère, frère, oui, c'est comme cela. C'était comme cela, le frère avec sa soeur, il n'y avait pas un problème de consanguité, parce que Dieu veillait. Vous qu voyez -ce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, effectivement. Il pouvait avoir des bébés, des bébés bien en bonne santé, c'est ce que nous avons vu. Oui, c'est comme cela. Des bébés en bonne santé, un frère avec sa soeur. D'ailleurs, frère, Dieu n'a jamais changé. Non. On se marie comment Vraiment. Jusqu'aujourd'hui. Je ne veux pas épouser l'étranger. Je dois épouser ma soeur. Non. Et tu dois épouser ton frère. Non. Vous voyez, c'est toujours le même Dieu. Non. Depuis les jeunes, il ne change pas. Amen. Donc moi, c'est vrai. Nous devons nous marier, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez Amen. Parce qu'on me regarde et dit, oh frère, frère. C'est comme cela qu'étaient donc les choses. Et alors, en avançant, effectivement, ainsi, effectivement, Dieu a veillé à une chose. Quand Abel a été tué, il a suscité en fait aussi sept. Vous remarquerez qu'effectivement, que de la lignée de Caïn, il y a eu des morts et des femmes aussi. Vous ah, suivez Dieu est très beau. Du côté aussi de Seth et Adam, donc. Il y a eu, parce que dans la généalogie, effectivement, de, de Adam, vous ne trouverez jamais Caïn. On citera, fils de Vendra, on ne trouvera jamais Caïn, eh, fils d'Adam. <rire> non, Caïn, fils du malin, oui. Non, non, c'est la vérité, ce pas pour rire, mais c'est la vérité, c'est bien écrit, Caïn était du malin. C'est important que vous compreniez cela. Parce que lorsque Caïn commençait à voir aussi sa tournure, le temps d'abattre ses enfants, blablabla, il s'est passé une chose. Parce que Dieu est un Dieu qui n'aime pas le mélange. Pourquoi est-ce que Dieu insistait pour cela? Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous souvenez dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Vous vous souvenez? Non, beaucoup ne se souviennent pas. C'est pour ça qu'il faut que vous lisez Genèse 3, verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au serpent Il dit, je mettrai inimitié hein, entre ta sémence et quoi Et la sémence de voilà. Amen, amen, amen. Donc il y a bien, il y a montré qu'il y aura des lignées en fait. Amen. Gloire à Dieu. Qui ne pourront jamais être mélangé et ça depuis le départ monsieur, Dieu a veillé parce que Caïen avait aussi sa postérité qui était la postérité du malin parce que Caïen était du malin alors voilà que Dieu observait très bien c'était venu ici là c'est plutôt qu'on a pu jusqu'à Enoch c'est pour ça qu'au temps d'Enoch il y a eu de mélanges, monsieur vous n'avez pas bien lu les Écritures. Regardez très bien. Genèse 6, il dit ici. Genèse chapitre 6, je pense que c'est cela. Regardez très bien. Genèse 6, verset 1, il dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, sur la face de la terre. Vous entendez bien Amen. Écoutez bien. Et que des filles leur furent nées. Normal, hein Est-ce que vous comprenez On nous dit Le Fils de Dieu, qui sont-ils C'était l'ignée d'Adam, monsieur. Le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes. Ça, parce que du côté d'Adam, c'était spirituel. Du côté de Caïens, il fallait que Caïn aille sa postérité. Du côté de ben eh c'était bien de charnel. Est-ce que vous comprenez Il dit Le, les, filles, les, filles, non, non, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher et que ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. N'écoutez pas ces anneries là qu'on vous raconte sur des YouTube en disant que, oui, les anges sont descendus. Sont... Avez-vous vu un ange avec un sexe, pardonnez-moi l'expression, mais avec un sexe pour s'accoupler se avec un être humain pour avoir un bébé On fait croire des anneries, mon frère. Non les gens sont asexués. Vous comprenez, non Asexués, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe. Maintenant, vous comprenez Ok. Parce on a vu les livres aussi. C'est des manoirs qui est parti, qui nous a raconté. On a vu des des anges bizarres qui descendent du ciel. Le frère et ça Vous avez un livre de vérité, c'est ça Amen vous n'allez pas perdre votre temps avec, oui, puisque, puisque vous, vous faites des films qui vous frappent aux yeux là, on a vu avec des ailes. Non, monsieur, et puis bon, quand on parle des anges, toujours, des ailes, il faut bien lire les scènes écritures. C'est important cela. Est-ce que vous suivez C'est simplement pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les. Le, Nous le, le sommes le Somme, jeudi, c'est le jour de la prière. Mais c'est pour que quand vous priez, vous compreniez ce que Amen. Dieu a fait. Amen. Parce que quand vous entendez la parole de Dieu, ne dites, pas, Seigneur, c'est beau ce merveilleux, mais en fait, c'est pour vous pousser à pouvoir prier, pour dire, Seigneur, combien tu es grand, tu veilles sur ta parole, oh, j'ai confiance que moi aussi, tu me garderas, pour que je sois grand. C'est cela le but. Pas dire, Alléluia, c'était tellement si beau, et puis vous partez, vous avez complètement oublié. Ça doit vous pousser à pouvoir croire, à réaliser la fidélité de Dieu. Pourquoi vous conseillez qu'on Seigneur Je ne peux pas jouer dans la maison du Seigneur. Je viens, je dois avoir beaucoup de respect, de considération. Alors, écoutez, bien, allez. dit. Alors, Là, dit, mais mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ah, j'ai déjà lu cela. Verset 4, dit les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu es appelé fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence parce que tu appartiens au Seigneur. Il dit, après que les fils de Dieu furent venus donc vers les fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont donc ces héros qui furent donc famés dans l'Antiquité. Donc, nous comprenons. Ah oui, bien sûr, effectivement, qu'il y a eu donc ce mélange-là. Entre euh, ceux qui venaient des Caïens, mmh, cette lignée qui était donc euh, d'Adam, ça produit quelque chose d'autre que Dieu ne voulait pas. C'est pour ça que le Seigneur avait décidé de pouvoir tout décimer pour que cela ne puisse pas continuer. Mais la Bible nous dit une chose. que, Mais Noé. Noé. Noé. Si j'avais un tableau ici. Regardez très bien frère. Dieu a veillé sur que la lignée soit propre. Amen, amen, amen. Malgré qu'il y a eu de belles ans, là. Effectivement. Il a gardé Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce. Oh, oh. Noé, dans son temps, la Bible dit, mais il marchait avec Dieu. Quel amour, frère! Il faut être un fils de Dieu pour aimer Dieu malgré la conjoncture, malgré que la pression y est, effectivement, malgré tout comme nous a fait. Parce qu'il ici, la Bible dit, dit tout, écoutez bien, je crois que quelque part ici nous fait savoir, et c'est cela, oui, voilà, et voilà, c'est verset 5 qui dit. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le Regardez où nous en sommes même aujourd'hui, mon frère. Même si vous êtes des aveugles, mais c'est la concentration du mal aujourd'hui. Le mal aujourd'hui est considéré comme étant le bien. Le bien que comme étant le mal. Or oh, à l'époque, on poussait même tout le monde aller dans les églises. Dimanche, vous ne pouvez pas même pas voir un, un petit magasin ouvert. Les dames se promenaient bien avec des robes. De... On voyez bien, c'était bien habillé Ou si on va où, les églises étaient remplies. Aujourd'hui, on, on va même fermer les églises. parce que Ça dérange. On fait la promotion de tout ce que vous entendez ainsi de Effectivement, c'est que nous puissions comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas que nous sommes en train de pouvoir être dans des histoires qu'on nous raconte, mais en fait nous sommes en plein, dans le sens que vous le voyez vraiment. Eh bien oui. Là on dit bien que, est très bien, il dit, mais chaque jour uniquement vers le mal, écoutez bien sur ce voilà. que dit. Voilà, l'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, quand je me repends de les avoir faits. Donc, tout était corrompu parce que les démons se sont maintenant emparés, la nature des animaux, tout ça, même la terre, effectivement, la terre, effectivement, tout ça, c'était des ronces d'apennines qui poussaient, effectivement. Donc, tout était. Alors, plus bas, on nous dit, mais Noé, Noé, trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici donc la pensée de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. J'aime beaucoup cela. Amen. Que Dieu te bénisse. Noé dans son temps. Malgré tout ce que les autres pouvaient faire, effectivement, il ne s'occupait pas ce que les autres voulaient vous penser de lui. Lui cherchait à marcher avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il y avait une semence dans Noé. C'est pour ça que vous remarquez, frères et sœurs, que. Lorsque le déluge, hein, effectivement, avant qu'il vienne, Dieu a parlé pour Noé. Et tous ceux qui étaient sur la terre, effectivement, en grande majorité, n'ont pas pu accepter seulement Noé avec sa famille. C'est comme ça que Noé est rentré dans l'arche, effectivement. Et vous remarquerez effectivement que c'est à partir de Noé, maintenant, pas tout cela, effectivement, tout, tout, a, tout a été détruit, effectivement, ce qui était le C'est maintenant dans l'arche, effectivement, après qu'ils sont sortis de l'arche, effectivement, que toutes les populations de la terre sont venues maintenant de la descendance de Noé. Et vous remarquerez très bien, frères et sœurs, qu'il y a donc Sen, Kam, Jafé, vous connaissez cela, non Donc, de ceux-là maintenant, avec la répartition sur la terre, effectivement, et vous avez remarqué que Dieu avait un œil oui. sur un petit bonhomme. Oh oui. Oh oui. Il le suivait et lui ne se rendait pas compte. C'était donc Sem. Oui. Mmh. Maintenant, vous remarquez très bien que. C'est pour ça que qu'on m'avait posé une question de pouvoir savoir comment ça... Je crois que c'est notre euh, notre soeur Deborah Denise ici qui posait la question, mais j'allais lire cette question mais parce que... Hey, mais, hey, puisque tous les gens qui sont dans l'Ancien Testament sont morts, ce que Dieu les a pas sauvés et c'est à que Dieu était injuste effectivement de ce que je suis là. En train de... Vous savez, la question a été posée comme cela. Mais ça peut être quand nous prenons effectivement la manière chronologique de faire de Dieu. Vous remarquez que Dieu n'est pas injuste en rien du tout. Oui, oui, oui, oui. oui. Mais si nous avons le temps de nous répondre, mais je vais seulement m'arrêter tout de suite là. Bon, regardez une chose, c'est que il a, vérifié, il a vraiment fixé son regard sur sur ces scènes. Les autres, ils s'en occupaient de cette manière, jusqu'à ce que vous voyez, effectivement, scène hein, En fait, et plus loin, nous voyons dans Genèse, au chapitre 11, effectivement, qu'il a eu le regard sur un monsieur Il s'appelait donc Abraham. Vous savez. Donc, Dieu a parlé à Abraham. En fait, c'est parce que il mettait. En... Vous savez qu'Abraham s'est marié avec sa, sa demi-sœur, non Vous comprenez Donc, il a gardé en fait cette lignée pour que ça ne puisse pas se mélanger avec l'autre. Pour quelle raison Parce qu'il y avait donc celui qui devait venir. La sémence pure de Dieu. Vous me suivez amen, amen. Elle ne devait jamais venir dans une ou dans un truc qui avait été mélangé. Il fallait que la lignée soit gardée pure depuis Adam jusqu'à ce qu'on arrive à Marie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a... Parce que, frères et sœurs, puisque ce qui est de Dieu est 100%, tout doit être de 100%. Il ne doit pas y avoir un mélange avec ce qui est de Satan. C'est pour ça que vous remarquez très bien que le saint peut si va venir en toi avant que Dieu n'ait déraciné ton caractère mauvais. Parce que frères et sœurs, ce que nous sommes, je veux que vous compreniez, ce que nous sommes, les insultes que nous insultons aux gens, les mauvais pensées que nous avons, effectivement, notre bouche qui parle tout le temps pour critiquer, ça, ce sont des démons. C'est la sémence du démon. La langue que tu as, ça a un venin. Donc quand tu parles, au lieu de pouvoir que ton frère ça soit et quand tu lui parles, ça blesse le cœur. Ça c'est du venin. Et ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Comment Dieu peut-il être dans une personne comme ça Dieu ne peut pas cohabiter avec les saletés. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous voulez recevoir le baptême du Dieu ne peut pas habiter comme Non, parce que quand tu viens tu vas dire le Saint-Esprit, tu continues à voir insulter, critiquer, avec, avec la y Ce n'est pas normal ce que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va te mettre la clé dans son temple. Ça veut dire qu'avant d'entrer, c'est un Dieu qui est propre. Il nettoie, quand lui il nettoie, il déracine. C'est pour ça qu'il dit, mais. La sanctification, d'abord il vient, il te ramasse et puis il te sanctifie. C'est le nettoyage complet. Conscience et subconscience, c'est 100% vrai pour l'amour de Dieu. Tu peux pas toi, un frère ou une soeur qui est baptiste Saint esprit, tu rêves ton frère, concernant toujours le mal sur lui, le mal sur ta soeur, le penser toujours mauvaise. Non, tu peux danser et dire, j'ai le sujet, j'ai senti l'émotion. C'est bien l'émotion, mais tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu peux raconter tout ce que tu veux on reconnaît là, pas ses fruits. Qu'est-ce que tu produis C'est la sémence du malin. Amen. Les racines sont là. Dieu ne peut pas être là. Donc il a gardé le tube, effectivement, on a purifié. Il n'a pas voulu mélanger. Ça, il a fait dans les naturels pour que l'homme, Christ naturel, puisse venir, monsieur. Mais c'est la vérité. Que Dieu... Et puis, il a même venu, il a parlé de David. Oui, monsieur. C'est la lien de David Dieu a toujours gardé les choses. Parce que nous ne comprenons pas Dieu parce que nous ne voulons pas que Dieu se fasse comprendre à nous. Nous avons déjà une compréhension de Dieu à notre façon. Nous sommes faits une religion à nous-mêmes, effectivement. Mais jamais on ne pourra atteindre la perfection. Non, non, non, non. Mon frère, ma soeur, dans l'état dans lequel nous sommes, remplis de tout ce que nous sommes comme nature, parce qu'en fait, vous ne voyez pas, vous ne réalisez pas, mais vous êtes double, en fait il faut faire attention, il faut vous regarder très bien. C'est double en fait. Et ça, Satan joue tellement, tellement. Parce que étant dans la chair, la nature charnelle, effectivement, et prendre d'un plantage chez vous, mais vous ne regardez pas, parce que regardez très bien. Quand nous sommes ici, on est dans l'esprit, on chante effectivement, gloire à Dieu, on se voit au ciel. Un jour j'irai là-haut, vous connaissez, non Nous chantons, mais quand vous sortez, c'est comme ça m'a pris la couverture, vous le souhaitez bien. Il dit, mais la personne qui a dit, un jour j'irai là-haut, Maintenant, tu vois, il a le visage fermé, il te répond violemment, il est même prêt à pouvoir te mettre les, les ongles dans le cou. Tu dis, mais c'est la même personne à avec lui, je vous dirais là-haut. C'est ça qui fait souffrir, frère. Parce qu'on dit, mais Seigneur, on apporte la parole. Mais, tu, mais on voudrait quand même voir le changement. Voir qu'un frère, mais cette sœur a changé, Seigneur. Frère, c'est les larmes qu'on a tous les jours. Tu le regardes dit, mais Seigneur, j'ai vu que... Mais il a changé. Le frère a changé. Gloire à toi. On dit, Seigneur, on a fait un travail. Amen. Mais chaque fois, même le Seigneur descend, on dit, quand Dieu descend, l'atmosphère change. Il a changé, mais tu sors. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Dieu a son peuple et nous nous devons être conscients de ce que nous sommes de ce que vous savez vous ne pouvez pas vous faire entrer vous même dans votre ciel à vous parce que vous ne l'avez pas il n'y a qu'un seul ciel, ciel et les propriétaires c'est Dieu et il a des conditions à lui que nous devons remplir et cet homme là qui était sur la terre pensait qu'il pouvait rentrer dans les ciel comme il le voulait mais quand il est mort, il est allé dans le séjour de mort. Et là, il avait, vous savez, sa vie qu'il menait sur la terre. Mais quand il est arrivé là-bas, il, il, il faisait tellement si chaud là-bas, à cet endroit, que sa gorge, tout ce qu'il est effectivement, était tellement desséchi. Et l'homme pleurait, parce qu'il voulait que sa gorge, puisse quand même avoir une goutte d'eau. Vous savez, vous riez maintenant, vous, vous prenez cela à la légère, ce n'est rien. Je vais prier, vous allez rentrer chez vous à la maison. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, un jour vous allez mourir. C'est quand vous serez de l'autre côté, vous n'allez plus rien réparer. Mais vous vous allez vous souvenir, frère, de ce que vous entendez ici. Je vous ai montré un certain inquiétude, les saints, les vrais qui vont à la présence de Dieu, les passés oubliés. Mais vous... Qui continue toujours à être des pécheurs, malgré que vous venez ici, effectivement, vous prenez la légère, vous allez vous souvenir que ces jours-là, parce quand vous serez là, on vous posera la question, Seigneur, vous entendrez la voix de cet homme ici, que vous méprisez, vous allez entendre sa voix. Le Seigneur dit, mais écoutez, tu étais assis ces jours-là, vous êtes assis ici, un jour, vous serez à la base, tu dis, oui, c'est vrai, j'étais là. Tu ne peux pas nier. Tu étais assis, il a dit, mais tu es en train de pouvoir jouer un double jeu. Tu te souviendras même de l'heure et du moment. Ah oui, c'est sûr et certain. La question te sera... N'oubliez pas ce que vous entendez aujourd'hui. La question te sera posée. Tu étais là assis, tu le regardais, tu écoutais même pas, tu disais vivement que je parte à la maison. Mais quand il te parlait, c'était pas lui, c'était moi qui te parlais. Je te préviens, Frère, vous avez vu que quelques-uns parmi nous sont partis subitement. Hein? Vrai, les jeunes qui avaient les projets vont dire, imaginez-vous vivre 50 ans, même pas 50 ans. Et vous, savez-vous combien de temps vous allez vivre? C'est déjà une grâce que Dieu nous donne de pouvoir nous retrouver, être dans sa maison, dans sa présence pour que nous apprenions à pouvoir effectivement aussi nous préparer, enfin, d'être conformes à, à sa volonté. Parce que, comme nous le disons, il a gardé cela pour que il arrive effectivement à ce que ça soit pas quelque chose de mélangé, mais 100% la parole. Parce que si c'était mélangé, Satan aurait eu toujours la victoire. Parce qu'en fait, c'est dans la chair de l'homme que Satan domine davantage. Parce que par le fait que, que nous sommes venus ici dans ce monde, par ces canaux là il a le pouvoir sur tous les hommes. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Eh bien, celui qui domine sur toi mais tout homme qui sera né comme toi, Satan va dominer. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, Satan n'a rien compris. Il a vu que Marie était vraiment enceinte, il n'a pas bien saisi. Et puis il a vu que Marie a accouché un bébé comme toutes les femmes. Il dit, mais s'ils sont venus par les moyens par lesquels moi je connais ici, que je vois, mais je dois dominer sur lui. Mais quand il essayait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu <rire> Il est venu pour essayer dit, mais Je vais mettre la main d'une oula la la la. Mais en fait, c'est lui-même qui s'est dit, mais c'est pas possible. C'est un homme. Oui, monsieur. L'homme de Galilée, il est bon. Il est bon, mon frère. Comme il chante que Dieu te bénisse. Il est bon de louer Dieu. Oui, monsieur. Il ne faut pas chanter ça comme ça. Non, non, non. Il faut savoir pourquoi il est bon de le louer. Parce que c'est... Nous je connais ce psaume-là qui dit mais il est devenu mon mon salut. Mais Satan a perdu son pouvoir. Amen. Parce que deuxième job qui dit mais mon rédempteur est vivant, ça veut dire que aujourd'hui en fait, si toi tu es que Dieu a fait ça pour moi, pour que moi ici, que je devienne Dieu. Mon oh, frère, ma soeur, si les démons s'inclinent devant lui, ils vont s'incliner devant toi. Mais oui, frère, mais oui, pour quelle raison Vous ne pas poser la question pourquoi Parce que, frère et soeur, ce pas pour rien que les saints inquiétés parlent de la nouvelle naissance. Parce qu'aussi longtemps que tu es charnel, les démons ont du pouvoir sur toi, sûr et certain. Mais quand tu es mort, c'est pour ça qu'il faut vraiment mourir, hein, pas parce que y la... Non, c'est-à-dire que je meurs quand tu es mort, enterré, quand tu ressuscites, quelque chose s'est passé en toi. Où est-ce que Satan peut te toucher Parce que l'ancienne brunette, elle a été enterrée, le jour où elle a réalisé que, mon Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Quand il dit Seigneur, non, parce qu'il ne s'est pas fait baptiser pour faire plaisir à son papa ou à son cousin, non, parce que son âme réclamait, Seigneur, je vais mourir. Quand elle est entrée dans les eaux, quand elle est sortie, en fait, vous savez, Souvent, quand on baptise les gens, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait lors du baptême. Mm -hmm. C'est cela qu'en fait, quand, quand vous sortez de là, en fait, tu as montré devant les hommes naturellement, devant même les démons, qu'effectivement, que moi je n'ai plus rien à voir avec les mondes, ni avec les hommes, mais maintenant, tout ce qui appartient au monde, je les dépose là, et quand je ressors maintenant, j'ai un maître auquel j'appartiens et quand cela est fait comme cela le Seigneur prend possession de la personne sûr et certain alors qu'est-ce qui se passe maintenant c'est le regard maintenant qui est posé sur toi par les démons en fait la nouvelle naissance veut dire qu'effectivement que toi tu es revenu dans la position vous la connaissez la position d'un fils de Dieu c'est à dire que la nature de fils de Dieu comme Christ lui-même c'est pour ça nous sommes moins comme des petits messies est-ce que vous comprenez Étant ramené cette position -là, c à cette position-là, c'est-à-dire que, né de nouveau, maintenant il faut que Dieu puisse t'équiper en fait. Est-ce que vous comprenez C'est à ce moment-là que la nature de Dieu vient en toi. Mon frère et ma soeur, toi qui insultais les gens, c'est impossible. Que tu sois né de nouveau, que tu puisses garder la même nature. C'est pas possible, frère. Si je l'ai dit Bible à main, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même. Vous êtes des comédiens. Moi, je ne suis pas comédien. Non, monsieur. Je ne suis, suis pas comédien. Vous jouez les jeux. Moi, je ne joue pas les jeux. Parce que ma vie en dépend, monsieur. Bien sûr. Moi, je ne vais pas manquer les ciels pour toi. Non, je ne vais pas te faire un copain pour me ramener dans le monde. Moi, je ne vais pas manquer les ciels pour toi. Moi, je vais aller au ciel. Parce que moi, je sais ce que c'est. Et d'où moi, j'ai été. Ça veut dire que si tu es né de nouveau... « Mon frère et ma soeur, jamais tu quitteras ton frère, jamais tu quitteras ta soeur, même s'il t'insulte, jamais tu répondras par les insultes. »« Si tu réponds encore par les insultes, reviens ici. »« Même en secret, même si à personne, tu peux venir me voir au bureau et dire, frère Léonard, j'ai un petit souci. »« Si tu peux prier pour moi, je serai avec toi dans mon bureau, je prierai pour toi jusqu'à ce que tu sautes, que je me sens libre. Amen, »« amen. Oui, cessez, arrêtez de jouer les jeux que vous voyez spirituels alors que vous n'êtes pas. » Quand on est né de nouveau, on a des pensées toujours pures. Amen. On aime tellement Dieu dans son cœur que quand on regarde son frère, peu importe au frère, c'est-à-dire que frère et soeur, si vraiment nous l'étions, nous, cet endroit, avec des dons comme ça, avec des mes frères, le feu, parce que ce que nous voyons, c'est encore un petit dimanche. Ce que Dieu veut faire, c'est encore plus grand. Mais vous avez un problème. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas sincère. C'est pour ça que ça Frère, on veut voir le Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'il il vient Mais votre nature ne le veut pas. Sortez simplement ici dehors, vous devenez des quoi Des crocodiles, des lions, etc. Et, et puis comment veux-tu que les Saintes-Élis soient dans un crocodile ou un lion Ce n'est pas possible. Frère, votre nature ne change pas. Malgré la parole est prêchée, prêchée, prêchée. prêchée. Toujours pareil. Regardez, l'exemple ce soir. sortez, on va vous voir. Quand j'entends là-bas que ah, les frères se sont empoignés dehors, avec etc. Je dis, mais frère, pour un pneu, pour un toll. je dis, je ne peux pas comprendre ça un frère ou une sœur, peut se une pour le poubelle, pour le... pour le bois. Frère, ma soeur. dans les cieux, on n'a pas besoin du bois. Vous vous battez pour quoi Pour des maisons, pour des sissis, mais tout ça, ce sont des briques et des pierres, ça va rester. Pour la nourriture, vous savez où ça va. Ton frère et ta soeur a plus de valeur que tout ce que tu peux avoir. L'argent, les voitures, les ceci, les cela. Je préfère, moi, avoir ma voiture, aider mon frère. Avoir ma maison, aider ma soeur. Avoir mes frères et sœurs. on doit être comme ça. Tous ceux qui sont de Dieu, leurs maisons sont ouvertes. Ceux qui sont de Dieu, leurs frigos sont ouverts. Nous devons être comme ça. Parce que si tu n'es pas comme ça, tu n'as rien à voir avec la foi. Acte au chapitre 2. Nous allons lever pour prier. Acte au chapitre 2. Levez-nous. Acte au chapitre 2. Vous connaissez, non? Tous ceux qui avaient cru, là c'est 2, chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un même cœur, une même âme. Personne ne disait que ceci lui appartenait, ceci et cela. Non, ils mettaient tout en commun. Pourquoi mettait-il tout en commun effectivement C'est parce que moi je suis sauvé. Lui il est sauvé. C'est-à-dire que, dans mon âme, je ne regarde pas lui, que lui soit comme moi je suis. Non, pas du tout. C'est moi qui s'occupe, effectivement, de ce qui se passe à moi. Bon. Et quand lui, il est sauvé aussi, il s'occupe pas de l'autre, effectivement, il s'occupe de ce que Dieu veut qu'il fasse, effectivement. C'est à ce moment qu'on voit la vie de Christ au milieu de nous. Nous pouvons voir le Saint-Esprit. Il ne vient pas, mon frère, pas parce que Dieu ne le baptise pas. Il est fait, frère. Mais c'est ton problème, c'est toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? C'est ça, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que toi, soeur, qu'est-ce que toi, frère, tu veux que Dieu fasse de toi aujourd'hui Vous savez, si toi, tu penses déjà que tu es arrivé, tu n'as pas besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai toujours dit ici, ne lève jamais la main, quand même, je te pose la question, pour faire plaisir, ça ne me sert à rien. Pourquoi tu vas lever la main Pour que moi, je vois ta main qui est croyants croyant. Ça ne me sert à rien. Et vous levez votre main, quand vous avez besoin et que vous sentez que, Seigneur, vraiment dans mon cœur, je suis touché. Et que j'ai besoin de quelque chose. Il me manque, moi, quelque chose à mon intérieur. Si vous êtes hypocrite, ne levez pas la main parce que vous voulez faire plein. Levez simplement la main quand vous dites, Seigneur, moi ici, j'ai vraiment besoin. Si vous le faites sincèrement et en sortant de cet endroit. Parce qu'en fait, le diable n'a plus de pouvoir. Et si nous avons l'autorité suprême. C'est la parole que nous avons. Et c'est le Seigneur que nous possédons. Donc, ce Seigneur-là, il est capable de faire de toi, aujourd'hui, ce que tu désires. Et qu'en sortant de cet endroit, mon frère et ma soeur, ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Alors, la question est de pouvoir savoir qu'est-ce que toi, tu veux. Parce que les démons vous regardent. Les démons voient aussi. Est-ce que vraiment, il veut que je puisse m'en aller ou pas Qui garde les démons C'est vous. Si vous ne voulez pas de ces démons, il ne restera jamais avec vous. Amen. Mais c'est quand tu dis effectivement que je n'en veux plus, alors à ce moment-là, il va s'en aller. Alors nous allons fermer les yeux, frère. Nous fermons nos yeux. La question est de pouvoir savoir qu'est-ce que vraiment tu veux que Dieu fasse c'est qu'il avait demandé, posé la question à Mandela, Que veux-tu donc que je te fasse ?» C'est la question que le Seigneur a posée à Barthimé. C'est aussi la même question que le Seigneur pose ce soir. C'est vrai, toi, mon frère, nous tous nous avons entendu. Chacun de nous, d'une manière ou d'autre, quelque part, la parole a touché. Si ça n'a pas touché, c'est autre chose, mais quelque part, ça nous a touché quand même. On a pris conscience de quelque chose. Et quand on s'est regardé à l'intérieur dit mais Seigneur, tu as pointé vraiment quelque chose qui était vraiment dans mon cœur. Si Dieu l'a pointé, c'est qu'il veut l'enlever. Mm -hmm. C'est parce qu'il veut réellement coordonner ta vie en fait pour qu'elle soit comme lui le veut. Et en fait, il va le faire avec celui qui accepterait. Maintenant, si tu as ce désir dans ton cœur pour que Dieu fasse... Et surtout, ce qu'un croyant reçoit, c'est toujours par la foi faut pas attendre que oui, j'ai senti une sensation, que quelque chose est rentré à toucher dans mes bras, dans mon corps. Maintenant, j'ai tremblé. Tu peux trembler, mais pourtant, ce n'est pas ça. Mais ta foi à toi, c'est le croix que si on prie pour moi aujourd'hui. Seigneur, je veux tout abandonner en fait et que je serai simplement comme toi, tu veux. Est-ce que tu le crois Amen. Je ne sais pas, ma soeur, si tu es malade, mon frère, oh ma soeur, je sais pas de quoi cela peut être effectivement pour toi. La question n'est pas de pouvoir s'entendre que j'ai senti la puissance qui est venue. Et vous allez la sentir, certainement, c'est vrai. Mais c'est surtout la foi que tu as. Il a dit, crois-tu cela C'est question de croire. Ben, si tu crois, c'est réglé. Même si tu n'as rien senti, mais c'est réglé. C'est question de pouvoir que toi, tu crois. Tu, ça s'est ça, ça, manifeste parce que tu n'as pas que... Mais si tu crois après qu'on ait prié, eh ben, c'est sûr et certain que Dieu va compris Si tu as vraiment un besoin dans ton cœur, tu veux que Dieu fasse quelque chose. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le fera. Si ta, ta foi s'accroche aujourd'hui à la prière que nous allons faire monter devant le Seigneur, c'est sûr et certain. Peu importe si c'est un problème de mariage, c'est un problème de ton foyer, c'est un problème, je pas moi, qui te préoccupe le plus. Mais j'ai confiance que le Seigneur. C'est aussi un jour de prière. Confiance que le Seigneur, notre Dieu, va l'accorder. Alors nous avons nos yeux fermés. Et beaucoup de personnes regardent que celui-ci a levé sa main. Nous avons nos yeux fermés. Toi qui veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, lève simplement ta main vers le ciel. Le Seigneur qui voit le cœur, qui sonde les rangs, comme nous l'avons entendu avec Caïn et Abel, il s'est réellement récompensé. C'est lui qui est sincère dans son cœur. La main vers le ciel montre que le Seigneur, moi ici, je ne veux pas arriver à pouvoir demeurer comme je suis, je vais être comme toi tu veux. Lève ta main mon frère, lève ta main ma soeur, nous allons prier. Notre Père Céleste est notre Dieu. Je me tiens ici, en cet endroit, avec l'autorité de ta parole. Je le crois, mon Sauveur. Je sais que tu es vraiment présent. Je sais que tu es vraiment vivant. Nous l'avons entendu, mon bénémoine Père Saint. Nous l'avons aussi réalisé, mon béné-aimé Père oh Dieu, que tu es toujours le Dieu de ta parole. Mon âme, tu es lourd parce que tu es vraiment... Présent, Père. Parce que quand tu parles, mon béni, mon Père tu es aussi le Dieu aussi qui agit aussi, Père. Voici donc les mains qui sont levées. Père, nous l'avons entendu, il faut que derrière la main soit la sincérité, Père au oh Dieu. Un désir vraiment vrai. Parce que quand c'est vrai, Père tu as sans faute. Parce que tu es le dieu de ta parole. Je le crois 100% mon roi. Si derrière la main, il y a la sainteté, père, oh Dieu, mon frère qui a levé la main, ma sœur qui a levé la main du puissance, la réguerche qui a levé la, la, la, la, la, la main que c'est que une soit accordé au nom de Jésus-Christ, père, que mon frère reçoive, que ma sœur reçoive, là où Satan, avait pu poser de mon frère, Satan, aujourd'hui, je te chasse là, au nom de Jésus-Christ, père. Que mon frère et ma soeur, Père Saint, qui a levé la main, Père Tubissant, tu as vu le souci dans son âme. Oh Dieu, que ce soir soit odé, Père Tubissant. afin qu'il reçoive, Père Tubissant Dieu, selon ta volonté à toi et les désirs. Ce que toi tu veux, c'est que ton peuple soit saint, qu'il soit aussi rempli de toi, mon bien aimé Père Tubissant, que sa vie soit une vie comme un parfum de bonheur devant toi, parce que tu es le Dieu qui nous connaît, Père. J'implore ta grâce, mon roi, aussi pour le jeune, mon béni, mon père, oh Dieu. Tu vois l'héritage aujourd'hui, Père béni, oh mon père, père, oh Dans les écoles extérieures, le monde oppresse, mon roi. Oh Dieu, tu le vois, mon béni, mon père, mon oh Et les désirs, mon père, ne pas pas être à ce monde, mon béni, mon père, mon Dieu. Ils à ta volonté, à béni, mon père, mon Dieu. J'implore ta grâce, mon roi. Ils ont sans force, mon béni, mon père, mon La force vient de toi, mon béni, mon père, encore la grâce, mon béni, mon père, Dieu. Oh Dieu, ce sont des témoignages. C'est oh mon mon père, mon Dieu. Souviens-toi de mon béni, père chaque frère et de chaque sœur encore ce soir. Et ceux qui sont aussi, j'ai aussi à la maison, dans chaque lieu, qui sont, mon Bénaud, mon Père de mission qui ont aussi élevé leurs mains, mon béni, mon Père. Mon Dieu, je lève ma main vers, ton, vers le ciel, mon béni, mon Père de Bissons, aussi ta grâce, mon Roi. Ce peuple pour qui je prie, mon Bénaud, mon Père de mission je te demande la grâce, mon Père, qu'ils reçoivent le pardon, mon béni, mon Père Tibisson, qu'ils soient un peuple uni pour ta parole. Je t'en supplie, c'est mon désir, mon roi. afin que les Saintes prennent le contrôle, mon bénémoine Père Tébisson. Que dans ces lieux, mon bébé, Dieu. que ton peuple soit aussi un témoignage, mon bénémoine pour Dieu, pour ceux qui sont à l'extrême. Que leur vie soit des vies, ma peau. qui ainsi la venir à toi, mon père Dieu, en fait qu'ils sont aussi des perles sur le terre. Père, parce que tu es vraiment le Dieu vivant, Tu es capable de voir les faire, mon roi. Que tu nous donnes la guérison qu'on davantage, mon roi. Souviens-toi de chagrin. Père, nous voulons sentir dans cet endroit. La parole est notre cœur Seigneur. Nous voulons plus être comme nous étions auparavant. Nous voulons encore plus de toi, mon béni, puissant. Oh Dieu, que les combérages puissent cesser, bénévole pour Dieu. Pas du puissant, que les mauvaises langues puissent cesser, mon appétit puissant. Mais celle étoile d'expérience de la Père, c'est l'amour de Père, que nos langues puissent avoir été appréciées, te glorifier comme nous le chant, mon Péissant. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur. Que tu ainsi prié, mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne.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 Oui, je crois en son âme divin. Chaque promesse dans la Bible. Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Et je crois en son amour divin, chaque promesse dans la vie.